Bonjour, nous allons étudier euh, l'innervation du membre inférieur. L'innervation du membre inférieur provient de deux plexus. On avait vu au niveau du membre supérieur qu'il y a un seul plexus le, plexus, le plexus brachial, à partir duquel provient tous les nerfs destinés au membre supérieur. Pour le membre inférieur, il y a en fait deux plexus le plexus lombaire provenant des racines nerveuses de L1 à L4 et les plexus, les plexus sacrés provenant du tronc tronc sacré de S1, S2 et S3. Sur cette diapositive est représenté le plexus lombaire du côté droit et le plexus sacré de forme ici triangulaire du côté gauche. On voit justement sur cette euh, diapositive, sur une vue de face et sur une vue de profil, les différentes branches euh, terminales et collatérales de ces deux plexus qui euh, partent en direction euh, du membre inférieur, ici sur la face et là sur le profil, en avant et en arrière, pour assurer l'innervation motrice des différents muscles, et l'innervation sensitive des différents territoires cutanés du membre inférieur. Nous allons commencer par l'étude euh, du plexus lombaire. Le plexus lombaire est constitué, comme on a dit, des racines nerveuses du, de, de, de la première lombaire, la deuxième, la troisième et la quatrième. En fait, le premier nerf rachidien euh, lombaire va donner deux branches euh, collatérales du plexus lombaire. Il s'agit de l'ilio-hypogastrique et de l'ilio-inguinal. Puis, il donne aussi un rameau qui va fusionner avec un rameau provenant de la deuxième racine lombaire pour former une autre branche collatérale de ce plexus lombaire, dit nerf génitofémoral. La deuxième racine lombaire va se diviser en plusieurs branches. L'une va former, comme on a dit, l'énergie hypofémorale. La deuxième va fusionner, comme on le voit sur le schéma, avec une racine, une branche provenant de la troisième racine lombaire pour former le nerf latéral ou fémoral cutané de la cuisse. Une troisième branche de la deuxième lombaire va fusionner avec une autre branche de la troisième pour participer à la formation du nerf fémoral. Et une quatrième branche va fusionner avec une autre branche de, de la troisième racine lombaire pour former le nerf obturateur. Le troisième nerf rachidien lombaire va lui aussi se diviser en plusieurs branches. On en a cité quelques-unes tout à l'heure. La première va participer à la formation du nerf cutané latéral de la cuisse. La deuxième va participer à la formation du nerf fémoral. La troisième va former le nerf obturateur accessoire. Et la dernière va former euh, avec une branche provenant de la quatrième lombaire, le nerf obturateur. La quatrième euh, racine lombaire va elle aussi se diviser en plusieurs rameaux. L'un des rameaux va former le nerf fémoral, qui est une branche d'ailleurs terminale du plexus lombaire. Une deuxième branche de cette quatrième racine lombaire va former le nerf accessoire ou obturateur accessoire. Et une dernière branche va participer à la formation d'une aire obturateur. Donc, pour récapituler, ces quatre racines lambert, la première, deuxième, troisième et quatrième, c'est-à-dire L1, L2, L3 et L4, vont se diviser euh, chacun euh, deux, en plusieurs branches, s'anastomosant. Euh, d'une façon particulière avec les branches des uns et des autres pour former les branches collatérales et les branches terminales du plexus lombaire. Les branches collatérales sont représentées par le nerf ilio-hypogastrique, ilio-inguinal, génito-fémoral, cutané latéral de la cuisse ou fémorocutanée et l'accessoire du nerf obturateur. Les branches terminales sont au nombre de deux, le nerf fémoral, dont les fibres proviennent, comme on l'a dit, de L2, L3 et L4, et le nerf obturateur, dont euh, les fibres proviennent de L2, L3 et L4. Après euh, sa constitution, le plexus lombaire va envoyer ses fibres collatérales et euh, ses fibres terminales euh, à travers le muscle psoas. On reconnaît là le muscle psoas et le muscle iliaque. C'est à travers les fibres du muscle psoas que les différentes branches collatérales et terminales du plexus lombaire vont euh, se diriger pour euh, quitter euh, la région pelvienne est euh, arrivée au membre inférieur pour participer à son innervation. Donc le principal rapport du plexus lombaire est représenté par le muscle psoas. Les deux premières branches collatérales du plexus lombaire qu'on voit à ce niveau, le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal, euh, ne font pas partie des nerfs du membre inférieur. On les cite parce que euh, c'est des branches collatérales du plexus lombaire, mais ce sont des, des branches collatérales du plexus lombaire qui vont énerver les muscles larges de la paroi abdominale qu'on voit ici, le muscle transverse, l'oblique interne et l'oblique externe, qui ne font pas partie du membre inférieur, et donc ce sont des nerfs qui ne nous intéressent pas. Euh, pour ce chapitre-là d'innervation du membre inférieur. Les autres branches collatérales et terminales que voici, on va les étudier un à un. Le nerf génito-fémoral est, comme on vient de le dire, une branche collatérale du plexus lombaire. Après sa naissance, de la première à la deuxième racine lombaire, il va traverser les fibres musculaires ici du, du muscle psoas, puis va se diviser en deux branches. Une branche on va passer par le canal inguinal, là il va sortir par cet orifice, l'orifice inguinal superficiel, euh, pour innerver euh, le muscle crémaster, faisant partie du cordon spermatique. C'est une branche euh, donc, motrice destinée au muscle de crémastère. C'est une branche qui est aussi sensitive, destinée à l'innervation de la peau du scrotum. La deuxième branche du nerginito-fémoral, c'est celle-là. Elle va euh, passer sous l'arcade crurale, passer par l'anneau crural, puis sortir euh, pour s'épanouir à la peau de la racine de la cuisse et de la face interne de la cuisse, assurant la sensibilité justement de cette région toute supérieure de la racine euh, de la cuisse ou de la partie antérieure et de la partie médiale toute supérieure euh, de la racine de la cuisse. C'est donc un nerf sensitif pour la peau de cette région, mais aussi moteur pour le crémaster. Il est donc un nerf mixte. La deuxième branche collatérale du plexus lombaire est représentée par le nerf cutané latéral de la cuisse, ou fémorocutané. On le voit ici, prenant naissance du plexus lombaire, on le reconnaît là, en prenant naissance du plexus lombaire. Après sa naissance, donc il passe derrière ici le muscle psoas, puis en avant du muscle iliaque, puis sort au niveau de la cuisse en passant sous l'arcade crurale, au voisinage de l'épinilia contéro supérieur. Euh, il passe même au niveau d'un dédoublement de l'arcade la, de crurale et va s'épanouir par plusieurs branches sensitives à la face euh, latérale de la cuisse, mais aussi à la, face, euh, à la face postérieure et à la région fessière. Le territoire d'innervation est représenté ici en rouge. C'est un air. Exclusivement sensitif pour euh, la région ici en rouge, face latérale de la cuisse et région glutéale. Le nerf fémoral est un nerf extrêmement important. C'est la première branche terminale du plexus lombaire. Il prend naissance à partir de, de L2, L3 et L4. Il passe ici, donc après sa naissance, derrière le puis il chemine plaqué contre le muscle iliaque et euh, arrive euh, à la racine de la cuisse en passant sous l'arcade crurale au niveau de la lacune musculaire. On voit donc ici, on agrandit la lacune euh, musculaire à ce niveau, séparée de la lacune euh, vasculaire par la bandelette héliopectinée. On reconnaît là le muscle ou le nerf plutôt fémoral. Passant en avant du pseudo-ciliac euh, pour euh, arriver à la racine de la cuisse. À partir de là, 1 euh, cm euh, plus bas que l'arcade crurale, il se termine en se divisant en plusieurs branches euh, pour la peau, la face antérieure de la cuisse, ainsi que pour euh, plusieurs muscles euh, de la région et en donnant aussi un long rameau qui va accompagner l'artère fémorale et descendre plus bas pour innerver la face médiale du genou, de la jambe et du pied. C'est le nerf saphen. Il est donc un nerf mixte, moteur et sensitif. Les branches collatérales sont représentées ici. Donc, les branches motrices destinées là au sartorus, aux quatre chefs du quadriceps, au pectiné. Euh, mais aussi au muscle long adducteur. Euh, les autres branches collatérales sont anti sensitives, représentées ici par les nerfs cutanés antérieurs de la cuisse et euh, le nerf accompagnant l'artère fémorale, le nerf saphen. Il donne aussi une autre branche collatérale destinée au muscle iliaque, juste après son origine, et il aura donc euh, Vu ces différentes branches collatérales, des fonctions à la fois motrices et sensitives. Les fonctions motrices sont représentées par la flexion de la cuisse, parce qu'il innerve le muscle iliaque, qui est fléchisseur de la cuisse. C'est un nerf qui permettra aussi l'extension de la jambe, parce qu'il innerve les quatre chefs du muscle de quadriceps. Et il permet aussi l'adduction de la cuisse, parce qu'il innerve le muscle long adducteur c'est un nerf qui est aussi sensitif par des rameaux destinés à la face antérieure de la cuisse, qui perforent la peau névrose et atteignent la, la face profonde de la peau de la face antérieure de la cuisse. Le territoire euh, d'innervation sensitive est représenté ici en rouge. Euh, il assure aussi l'innervation euh, de la face médiale du genou, de la jambe et du pied par son rameau dit nerf saphène qui euh, donc, descend très bas assurant donc la sensibilité de toute cette région ici en violet. C'est un nerf qui est mixte, extrêmement important pour la motricité et la sensibilité du membre inférieur. Le nerf obturateur est la deuxième branche terminale du plexus lombaire. Il prend naissance à partir de L2, L3 et L4. À partir de là, il va donc cheminé vers le bas pour quitter le pelvis. Il quittera le pelvis en passant par le foramen obturé dans le canal obturateur. Puis, juste après, il se divise en ses deux branches terminales, postérieures et antérieures. Au passage, il donnera des branches collatérales au muscle obturateur externe ainsi qu'au muscle de la loge médiale, c'est-à-dire le muscle pectiné, les trois muscles adducteurs. Et les muscles de gracilis assurant l'innervation de tous ces muscles de la loge médiale de la cuisse ainsi que l'obturateur externe. Il donne ici un rameau destiné euh, à la peau de la face interne de la cuisse. On voit ici euh, ces différentes branches collatérales destinées à l'obturateur externe, muscle muscle pectiné ainsi qu'un ensemble des muscles adducteurs et là on reconnaît sa branche euh, sensitive cutanée. Elle, elle assure, grâce à cette branche, l'innervation de ce territoire de la peau au niveau de la face médiale de la cuisse. C'est donc un nerf mixte, responsable de l'adduction de la hanche car il innerve les muscles adducteurs et responsable de l'innervation sensitive de la face médiale de la cuisse. On va maintenant étudier le plexus sacré. Le plexus sacré, euh, représenté ici sur la partie gauche euh, de ce schéma, est représenté euh, par la fusion euh, du tronc lombosacré avec la première, la deuxième et la troisième euh, racine nerveuse sacrée. Le tronc -lombo sacré lui, est formé par euh, le tronc euh, ou la racine L5, avec une branche provenant de L4. Il a une forme donc triangulaire avec un base médiale et un sommet euh, latéral, représenté par sa seule branche terminale, le nerf grand sciatique. On le voit ici isolé, on voit ses différentes euh, racines nerveuses, représentées par... Euh, le, donc le, le, le tronc lombosacré et euh, la, la première, deuxième et troisième racine sacrée, ces euh, différentes branches vont confluir pour former sa seule branche terminale, c'est ce gros nerf, c'est d'ailleurs le plus gros nerf de l'organisme, le nerf grand sciatique. Euh, au fur et à mesure de sa constitution, il libère plusieurs branches collatérales euh, destinées aux muscles euh, pelvis trochantériens, mais aussi une branche nerveuse sensitive qu'on reverra. Le plexus sacré euh, entre en rapport avec le contenu du pelvis, que ce soit bien sûr euh, chez la femme ou chez l'homme et donc il va entrer en rapport avec euh, les organes pelviens, euh, féminins et euh, masculins, bien entendu. Ces branches collatérales sont représentées par plusieurs nerfs euh, destinés aux muscles pelvitrochondériens et aux muscles glutéaux. Ils sont euh, représentés sur cette image, cette vue postérieure de la région glutéale, après euh, résection ici du muscle grand glutéal et du muscle de moyen glutéal. On voit parmi ces branches collatérales ici le nerf glutéal supérieur émergeant euh, au niveau du canal supra-périformis et, et le nerf euh, glutéal inférieur émergeant par le canal infra-périformis. Euh, le premier est destiné euh, au muscle euh, glutéal euh, moyen et petit glutéal, et le second, le gluteal inférieur, est destiné au muscle gluteus maximus. Euh, D'autres branches collatérales euh, sont destinées au muscle pédibitro-contérien, Il s'agit par exemple ici du nerf du muscle obturateur interne, ici du nerf du carré fémoral. Euh, il y a aussi une branche sensitive que voici, on appelle le nerf cutané postérieur de la cuisse qui, comme son nom l'indique, va assurer l'innervation de la face postérieure de la cuisse. On voit sur cette image euh, le, la seule branche terminale du plexus sacré, représentée par ce gros cordon nerveux, c'est le nerf grand sciatique, qu'on va étudier en détail. Le nerf grand sciatique qu'on voit à ce niveau, est la seule branche terminale du plexus sacré. C'est un gros nerf mixte, c'est d'ailleurs le plus gros nerf de l'organisme. Il va quitter le pelvis en passant par la grande incision sciatique et plus exactement au niveau du canal que voici, infra périformiste c'est-à-dire sous le muscle périforme que vous avez reconnu ici, après avoir réséqué là le muscle euh, gluteus, gluteus maximus. Donc après euh, sa sortie du pelvis par le canal infra-périformis, il va passer entre le grand trochanter latéralement et la tuberosité ischiatique médialement. Il chemine ici plaqué sur les muscles pelvytroconteriens, puis pénètre au niveau de la cuisse en passant sous le muscle biceps femoral, qui le cache d'ailleurs à ce niveau, pour émerger. Euh, plus bas, au sommet du crepuscule, il chemine donc euh, au niveau de la cuisse entre le biceps femoral qui le cache à ce niveau et les muscles semi-tendineux et semi-membraneux euh, médialement. Il arrive jusqu'au sommet du crepuscule pour se terminer d'ailleurs à ce niveau en nerf tibial médialement et nerf fibulaire commun latéralement. Donc on voit sur cette image euh, le, le, le, tout le trajet du nerf sciatique à partir de la grande incision sciatique au niveau du canal infra-périformis, puis plaqué contre les muscles périmétro-cantériens, entre-cantérien et du bas-sciatique, puis au niveau de la loge postérieure de la cuisse, jusqu'au niveau du sommet du creux poplité, où il se termine par ses deux branches terminales, le nerf tibial, médialement, et le nerf fibulaire commun, latéralement. Afin d'étudier ces rapports, nous allons... Retirer les différents éléments euh, musculaires qui le cachent. Sur cette vue postérieure, on reconnaît ici le muscle gluteus maximus, le muscle biceps femoral et les muscles semi tendineux superficiellement et semi-membraneux euh, profondément du côté médial. Alors on aperçoit ici, le, au sommet du cropoclité, la terminaison du nerf grand sciatique. En retirant le muscle ici, gluteus maximus, qui est récliné à ce niveau, c'est là où on aperçoit. Le nerf grand sciatique, cheminant entre le grand trochanter et tuberosité sciatique, plaqué contre les muscles trochanteriens. Il descend donc plus bas pour atteindre la loge postérieure de la cuisse, où il se retrouve caché par le muscle biceps femoral. C'est d'ailleurs en retirant justement ici le muscle biceps femoral qui est ici coupé, qu'on peut voir le nerf grand sciatique qui chemine latéralement par rapport au muscles euh, semi-membraneux et semi-tendineux. Semi il atteint donc le sommet du groupe où il se termine par ces deux branches terminales préalablement citées. Au passage, il donne plusieurs branches collatérales destinées aux différents muscles squio le biceps femoral, le semi-membraneux, le semi-tendineux, mais aussi au muscle de la loge médiale, le muscle grand-adducteur. Il va donc avoir pour fonction mm. l'extension de la hanche et la flexion du genou qui sont d'ailleurs les, les, les fonctions des muscles ischio-jambiers innervés par ce nerf. C'est aussi un nerf sensitif par euh, les branches terminales, euh, le tibial et le, et le fibulaire commun qui vont donc assurer la sensibilité euh, du dos. Du pied et de la plante du pied. Euh, au passage, donc le nerf euh, grossiatique, on l'a dit, il sort par le foramen infra piriformis. On reconnaît ici le muscle piriforme et le nerf grossiatique en sortant par le nerf infra, euh, par le, le, le canal infra euh, périforme, il va euh, cheminer au niveau de la fesse euh, puis émerger au niveau de, de la cuisse. Donc, pour repérer son passage sur la peau, on peut diviser la fesse en quatre cadrans par ces deux lignes perpendiculaires l'une à l'autre. Et donc, on se retrouve avec quatre cadrans, les deux supérieurs et les deux inférieurs. Et on remarque que le grand sciatique passe au niveau du cadran inféromédial de la cuisse. Donc, quand on a injecté un produit par voie intramusculaire, il ne faut surtout pas, surtout pas choisir le cadron inféromédial pour introduire l'aiguille de la seringue car on risque de blesser le nerf grand sciatique. Il faut plutôt être le plus loin possible et donc idéalement injecter au niveau du cadron supérolatéral de la fesse. Exactement comme c'est montré sur ce schéma pour être le plus loin possible du nerf grand sciatique cheminant au niveau du cadron inféromédial de la cuisse comme représenté sur ce schéma. Le nerf tibial, qu'on voit à ce niveau, est l'une des deux branches terminales du nerf grand sciatique. Il naît du grand sciatique à partir du sommet du creux poplité. Il chemine euh, au niveau du creux poplité et qu'il qui parcourt verticalement. Puis arrive à la face postérieure euh, de la jambe où il continue son chemin vertical, semblant continuer celui du nerf grand sciatique. En passant euh, entre le triceps sural et les muscles fléchisseurs de la jambe, et puis il atteint euh, la gouttière rétromaléolaire médiale et le canal calcanien où il se termine. Il est ici représenté en noir, il passe ici sous l'arcade du solaire, euh, bien représenté à ce niveau, où d'ailleurs il change son nom et devient tibial postérieur. Donc, le tibial postérieur, comme on l'a dit, va continuer son chemin, arrivant à la gouttière rétro médiale, puis le canal calcanéen où il se termine, ont ces deux branches terminales, le nerf, tibial, le nerf pardon, plantaire latéral et le nerf plantaire médial. Au passage, il donne plusieurs branches collatérales, destinées à tous les muscles de la loge postérieure, de la jambe, c'est-à-dire les muscles fléchisseurs, le long fléchisseur des orteils, le fléchisseur propre du gros orteil, le tibial postérieur et le triceps sural gastrocnémien et muscle solaire représenté ici par euh, les différentes euh, lignes non pointillées noires. Euh, C'est un nerf qui est mixte, il donne aussi une branche sensitive euh, représentée ici en jaune par le nerf euh, sural médial qui devient d'ailleurs nerf sural après avoir reçu le nerf sural communicant provenant du nerf fibulaire euh, superficiel alors il, le nerf sural qui est donc branche du nerf tibial va perforer ici la ponévrose il va cheminer euh, donc sur la ligne médiane accompagnant la veine petite saphène et puis il va longer le bord latéral du pied assurant sa sensibilité le nerf donc tibial assure la sensibilité du bord latéral euh, du pied il envoie aussi euh, des rameaux là, pour euh, la région calcanienne la région du talon assurant donc la sensibilité de cette région on voit ici les rameaux destinés à la région euh, calcanienne c'est donc un nerf moteur pour tous les muscles de la jambe postérieure de la jambe et sensitif pour le bord euh, latéral du pied et la peau du talon. Concernant ces rapports, euh, comme il chemine au niveau du cropoplité, il va donc entrer en rapport avec les parois du cropoplité et le contenu du cropoplité, la veine poplitée, l'artère poplitée. Il est d'ailleurs, par rapport à ces éléments vasculaires, le plus postérieur et le plus euh, latéral d'entre eux. Au niveau de la jambe, il chemine au niveau de la loge postérieure de la jambe entre la couche musculaire superficielle, c'est-à-dire le triceps sural, et la couche profonde représentée par les muscles fléchisseurs des orteils. Les deux nerfs, plantaires médial et latéral, se partagent l'innervation des muscles de la plante du pied et la plantaire. Le nerf, ici plantaire, euh, latéral chemine entre le euh, court fléchisseur plantaire et le carré plantaire et euh, assure l'innervation motrice des muscles destinés euh, au petit orteil ainsi qu'aux muscles adducteurs du gros orteil, tous les muscles interosseux et les muscles euh, lombricaux, le troisième et le quatrième. Euh, le nerf plantaire latéral lui assure l'innervation motrice des muscles destinés aux gros orteils ainsi que euh, l'innervation motrice du muscle cofléchisseur plantaire ici réséqué euh, concernant le niveau de passage euh, pour, pour y accéder il faut retirer tout d'abord euh, la ponévrose plantaire puis le muscle Co fléchisseur plantaire et c'est là où on arrive à les voir donc cheminons plaqué contre le carré plantaire et s'épanouissant en plusieurs nerfs destinés à l'innervation des orteils. Concernant la sensibilité, le tiers latéral et euh, de la peau plantaire est assuré par le nerf plantaire latéral et les deux tiers médiaux sont assurés par le euh, le nerf plantaire médial. Le nerf grand sciatique, qu'on voit à ce niveau, se termine, euh, comme on a dit, en deux branches. Le nerf tibial, tibial qu'on a vu tout à l'heure, et le nerf euh, fibulaire commun. C'est la branche terminale latérale du nerf grand sciatique. Euh, on le voit ici par transparence, le nerf fibulaire commun, qui va contourner ici le col de la fibula et se diviser lui-même en ces deux branches terminales, le nerf fibulaire profond et le nerf fibulaire superficiel. Le fibulaire profond chemine au niveau de la loge antérieure de la jambe et le fibulaire superficiel au niveau de la loge latérale. Le nerf fibulaire commun, on le voit parfaitement bien ici, branche terminale latérale du nerf sciatique qui suit le bord médial du muscle biceps fémoral, puis contourne à ce niveau le col de la fibula. Sur la vue de profil on le voit ici, donc traversant le muscle non fibulaire, contournant le col de la fibula, et c'est là où il se termine en ces deux branches terminales, le fibulaire profond au niveau de la loge antérieure de la jambe, et le fibulaire superficiel cheminant au niveau de la loge latérale. Au passage, il donne des branches collatérales représentées euh, par le, le nerf cutané sural latéral assurant la sensibilité de la face latérale de la jambe et le nerf euh, cutané sural communiquant qui communique avec le nerf sural médian, branche euh, du nerf tibial, pour former le nerf sural dont on a parlé tout à l'heure, qui sera responsable de l'innervation sensitive de la face latérale euh, du pied. On voit ici euh, le, le nerf fibulaire commun euh, contournant euh, le col de la fibula et donnant ses deux branches terminales, le fibulaire euh, profond et le fibulaire superficiel. Le fibulaire superficiel va cheminer au niveau de la loge latérale de la jambe assurant l'innervation du long et du court fibulaire. Il donne aussi euh, un rameau sensitif euh, pour la sensibilité ici du dos du pied. Concernant le nerf fibulaire euh, profond, c'est l'autre branche terminale du nerf fibulaire commun qui chemine au niveau de la loge antérieure, profondément enfouie contre la membrane interosseuse accompagnant le péticule tibial antérieur. Donc il faut qu'on écarte les muscles tibial antérieur là et les muscles extenseurs à ce niveau pour qu'on puisse le voir. Il assure au passage l'innervation de tous les muscles de la loge antérieure de la jambe. Il passe ici sous le ligament frontiforme. Et euh, euh, se prolonge sur le dos du pied, euh, donnant une branche sensitive, assurant la sensibilité de la peau de la région euh, ici de la face dorsale de la première commissure. Ainsi, concernant les fonctions du nerf fibulaire, des nerfs fibulaires, le fibulaire superficiel assurant l'innervation. Euh, des de, de, de muscles longs et courts euh, fibulaires euh, sera donc responsable de l'inclinaison la, latérale euh, de, du pied ainsi que l'extension de la cheville alors que le nerf fibulaire profond assurant l'innervation des muscles de la loge antérieure aura pour fonction motrice euh, l'extension ou la flexion dorsale du pied Sur le plan sensibilité euh, est représenté ici en orange le territoire sensitif du nerf euh, fibulaire superficiel, c'est un territoire qui est large, donc pratiquement une grande partie du dos du pied est assurée euh, concernant sa sensibilité par le fibulaire superficiel, le fibulaire profond, n'assure lui que la sensibilité du territoire ici en jaune, la face dorsale de la première commissure. Le reste de la sensibilité du pied n'est pas pris en charge par le nerf fibulaire, mais plutôt ici par le nerf sural, branche euh, du nerf tibial, et euh, le territoire ici vert par le nerf safène, branche, je vous rappelle, du nerf fémoral. Sur le plan clinique, euh, il faut savoir que le nerf fibulaire commun qui contourne ici le col de la fibula peut être lésé en cas de fracture, comme à ce niveau du col de la fibula. En cas de lésion, eh bien, euh, le, le, les deux nerfs, que ce soit le fibulaire superficiel ou le fibulaire profond, ne peuvent plus fonctionner, c'est-à-dire que les, tous les muscles extenseurs euh, ne peuvent plus euh, se contracter. On aura donc euh, deux conséquences. Euh, pendant le, -dire le, le, le, le, la levée du pied, eh bien, l'extension n'étant pas possible là, hein, la flexion dorsale n'étant pas possible, le patient euh, gardera euh, certains orteils au contact du sol euh, au moment où il va vouloir lever le pied. C'est ce qu'on appelle le fauchage. Euh, au moment où il aura à poser le pied, et comme la flexion dorsale n'est pas possible, eh bien, au moment de poser de, le pied, le, c'est les orteils qui entreront au contact en premier avec le sol comme s'ils... Euh, fait un, le, le steppage, euh, c'est-à-dire que fait le, le, le cheval. C'est ce qu'on appelle donc euh, le steppage. On aura donc deux phénomènes, le fauchage et le steppage. Le fauchage, c'est le pied qui racle le sol quand on veut le lever. Et le steppage, c'est le fait de poser en premier les orteils euh, quand on veut euh, euh, reposer le pied. Sur ces deux diapos suivantes, vous avez un récapitulatif de l'innervation motrice et sensitive du membre inférieur provenant du plexus sacré. Voilà, donc c'était l'innervation du membre inférieur. Je vous remercie.